Bonjour à tous J'aimerais aujourd'hui inaugurer une nouvelle rubrique dans Biologie Tout Compris. Vous devez cette idée à quelques personnes irresponsables qui m'ont signalé que j'étais plus agréable à écouter quand je parlais sans avoir préparé de support écrit préalable. Du coup, j'ai décidé de répondre spontanément à vos questions sans avoir rédigé de notes à l'avance. J'appellerai donc cette catégorie les réponses spontanées. L'épisode d'aujourd'hui portera sur deux questions que j'ai reçues suite à la vidéo sur le déplacement des Listeria. Première question. Comment font les Listeria pour se déplacer dans le milieu extracellulaire Avant de répondre à cette question, j'aimerais la replacer dans son contexte pour vous expliquer pourquoi elle est super importante. Notre organisme est constitué de cellules, un peu comme une maison est constituée de briques. Mais en pratique, même dans une maison faite en briques, il n'y a pas que des briques. Il y a aussi du mortier entre les briques et pas mal de tuyaux pour transporter au hasard l'eau et l'électricité. Dans notre organisme, c'est exactement la même chose. Il y a des cellules, mais il n'y a pas que des cellules. Il y a aussi un espèce de mortier entre les cellules qu'on appelle la matrice extracellulaire à l'extérieur de la cellule et pas mal de tuyauterie, à commencer par notre système sanguin. Je vous ai décrit un mécanisme de déplacement des listeria qui consiste à utiliser l'actine. Or, l'actine est une protéine qui se trouve à l'intérieur de nos cellules Les listeria ne peuvent donc pas utiliser le même moyen de locomotion pour se déplacer dans le milieu extracellulaire de notre organisme En pratique, les listeria ne se trouvent pas souvent dans le milieu extracellulaire de notre organisme En effet, leur jetpack microscopique est suffisamment puissant pour leur permettre de passer directement d'une cellule à la cellule voisine sans se retrouver perdu dans le milieu extracellulaire entre les deux cellules. Ceci dit, pour se déplacer de l'intestin au cerveau, la listeria est quand même obligée de parcourir une certaine distance et, globalement, elle ne la parcourt pas en se déplaçant patiemment de cellule en cellule pour traverser tout votre corps. En fait, la listeria fait exactement comme le basilic dans le tome 2 d'Harry Potter. J'espère que je ne spoile personne parce que le bouquin est quand même sorti il y a à peu près 15 ans. Dans ce livre, le basilic, un méchant gros serpent qui paralyse et peut tuer les gens, se déplace dans tout le château en utilisant les tuyauteries. Bah, listeria fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'elle se déplace dans notre organisme en utilisant la tuyauterie, à savoir le système sanguin. Une fois que la listeria a atteint l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, elle se laisse porter par le flux de sang et peut atteindre des zones très éloignées de l'organisme, notamment le cerveau, à partir des intestins. Voilà le moyen principal de déplacement de l'hystéria au niveau extracellulaire dans notre organisme. Deuxième question Qu'est ce que ça veut dire immunodéprimé? Je simplifie au maximum le vocabulaire que j'utilise dans mes vidéos, mais il peut quand même m'arriver d'employer un mot que vous ne connaissez pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler. En l'occurrence, on dit qu'une personne est immunodéprimée quand son système immunitaire ne fonctionne pas de façon optimale. Ce qui amène à la question suivante, pourquoi un système immunitaire ne fonctionnerait-il pas de façon optimale En fait, il y a pas mal d'explications possibles. La première, ce sont les maladies génétiques. Il y a des personnes qui naissent porteuses de mutations dans leur génome qui font que leur système immunitaire fonctionne peu, voire pas du tout. C'est notamment le cas des bébés bulles dont on a beaucoup parlé à la fin du XXe siècle car ils ont abouti aux premiers essais de thérapie génique en France La deuxième cause possible d'immunodéficience, ce sont des maladies Je pense notamment au VIH qui est un virus causant ce qu'on appelle un syndrome d'immunodéficience acquise ou SIDA, c'est-à-dire littéralement un dysfonctionnement du système immunitaire En pratique, en s'attaquant à un type de cellules du système immunitaire le VIH déstabilise l'ensemble et conduit à l'immunodéficience d'autres maladies peuvent avoir exactement les mêmes conséquences et notamment des cancers touchant des cellules du système immunitaire Une troisième cause possible d'immunodéficience sont des traitements médicaux La plupart du temps, l'immunodéficience est un effet secondaire qu'on ne peut pas éviter c'est notamment le cas de la chimiothérapie ou de la radiothérapie anticancéreuse En effet, le principe de ces traitements est de détruire les cellules cancéreuses mais ils ciblent aussi certaines cellules saines et notamment peuvent cibler des cellules du système immunitaire, ce qui conduit à une immunodéficience Cependant, il arrive que l'immunodéficience soit volontairement provoquée par le traitement C'est notamment le cas des patients qui vont recevoir une greffe On les traite avec des médicaments qui produisent une immunodéficience passagère pour éviter que leur corps ne rejette la greffe qui est censée leur sauver la vie Il y a pas mal d'autres causes à l'immunodéficience, je ne vais pas toutes les détailler mais sachez que la malnutrition peut également conduire à des dysfonctionnements du système immunitaire En pratique, il existe donc pas mal de causes possibles à l'immunodéficience certaines sont transitoires et d'autres permanentes Et voilà C'était ma première tentative de réponse spontanée à vos questions Je ne sais pas si je réitérerai l'expérience, à vous de me dire si elle a été concluante ou pas en tout cas, je profite de cette occasion pour vous signaler que depuis la semaine dernière, vous pouvez retrouver mes vidéos sur l'excellent site de vulgarisation scientifique Parlons peu, parlons science. A très bientôt